tous et bienvenue sur ma chaîne le potager aux mille trésors. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler du quotidien au potager. Donc je vais faire un tour de toutes les plantations, de toutes les plantes qui poussent et qui prospèrent au jardin. Et pour une fois je vais faire abstraction des semis parce que c'est un peu toujours la même chose. Ça se répète. On sème des salades tous les 15 jours, des courgettes et des tomates pour étaler les récoltes, des haricots pour garnir l'espèce de structure qu'on a entre deux parcelles qui va permettre de faire un tunnel de haricots. On commence par la fraiserie. Donc là, on a vraiment pas mal de récoltes de fraises, sauf qu'on a eu un manque d'eau qui a fait sécher les fruits alors qu'ils commençaient à grossir. Le plan qui a le plus donné, c'est celui qui est à l'ombre, près de la sauge. Il est là depuis un an, je crois. Et c'est vraiment là qu'on a eu les plus grosses fraises et le plus de quantité de fruits par plan. Je pense donc décaler pas mal de frisiers à cet endroit-là puisque ça a l'air de mieux marcher. Dans la gamme fruits rouges, on récolte aussi énormément de framboises. Avec le paillage et la chaleur estivale, elles se sont plus quelque chose d'incroyable. En plus, elles bénéficient des zoyas qu'on a implantées tout autour. Donc, ces framboisiers seraient et il y a vraiment énormément de framboises. On va se régaler. En plus, on a des récoltes étalées. Il y en a qui fleurissent seulement, qui font encore des toutes petites framboises. Ensuite, et eh bien tout au long de, du mois dernier, on a implanté toutes les cultures estivales à l'extérieur, que ce soit maïs, tomates, courgettes, courges, concombres, poivrons, etc. Pour les tomates, on creuse donc un trou, en général j'ajoute du terreau, on enfonce bien le plan au besoin, on coupe les quelques branches qui sont trop basses. Il y a plein de petits poils sur la tige des tomates qui vont générer de nouvelles racines. Pour avoir un système racinaire important, pour que la tomate se développe bien, il faut bien enterrer le plan. Ensuite on rebaille et j'arrose au purin d'ortie pour booster durant les premières semaines. Petit à petit, donc, les parcelles se garnissent, se remplissent. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore pleines. Les plants sont vraiment à différents stades. Il y a des tomates qui fleurissent, qui font déjà leurs premiers fruits. Et il y en a d'autres qui sont encore toutes petites, de manière, encore une fois, à étaler les récoltes. La butte à courge et à courgette a été garnie de tournesol, de capucines, de courges et d'une courgette. Au dessus. C'est vraiment l'endroit où les courges se plaisent le mieux, les courgettes également. Elles sont à la mi-ombre, il y a un noya au centre de cette butte et elles font déjà leurs premières fleurs depuis un moment. Je redirige bien sûr les courges de manière à ce qu'il ne... qu n'y ait pas une trop grande densité de feuillage au centre de la butte. Je les décale donc en prenant soin à ne pas casser les tiges qui sont fragiles. Et je les redirige vers les allées, vers les bords, de manière à ce que la courgette sur le dessus se développe bien et que les courges sur les côtés vagabondent l'extérieur de la butte. Juste à côté on a la grande parcelle avec les fèves et les petits pois, les fèves se développent vraiment bien, on a les cosses qui arrivent, là par gourmandise on en cueille quelques-unes pour goûter les premiers fruits. Alors on préfère vraiment les petits pois aux fèves mais les fèves c'est quand même de la fraîcheur, quand ça vient d'être cueilli comme ça c'est vraiment délicieux. Donc on ouvre la cosse, on prend le petit grain au centre et là on essaye d'enlever la peau qui n'est pas très bonne à manger pour ne garder que le centre qui est vraiment le fin du fin. À côté il y a les petits pois et je peux vous dire qu'ils se mangent crus sorti directement du potager cueilli à la minute et ça mais c'est un délice c'est des bonbons c'est vraiment du frais du bon c'est incroyablement délicieux là on ouvre la cosse et on prend direct le poids qu'on mange regardez cette verdure je vous conseille vraiment de faire les petits pois même si c'est une culture qui au début est exigeante Là avec la chaleur on a dû arroser un peu, surtout les cultures sont trop denses et trop tardé donc on ne peut plus les pailler, c'est trop compliqué. Mais avec l'orage, la grosse pluie qu'il y a eu, là ça va leur donner un coup de fouet déjà. On voit qu'il y a des énormes grappes de cosses. Sur la parcelle où il y avait les céleri, ces derniers montaient en graines, donc on les a arrachés. À la place, on a mis d'autres laitues qui poussent très bien. Et encore une fois, avec cette pluie, ça va les booster. La parcelle avec les épinards, les radis et les carottes avance super bien. On a récolté les premiers radis. Les autres se développent bien, même si quelques-uns se font grignoter par les limaces. Les carottes poussent bien, les épinards montent en graines après plusieurs récoltes, c'est normal. Les artichauts sont fantastiques cette année. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros dans le potager. Et après, on en a vraiment plein, plein d'autres petits qui se développent. Vous voyez qu'on en a cueilli euh, certains. Pour savoir s'ils sont mûrs, on plie la feuille et si elle se fend, ça veut dire que l'artichaut est prêt à être mangé. Là encore, il ne faut pas trop tarder à les cueillir, sinon eh bien ils vont s'ouvrir et fleurir et là ils ne seront plus consommables. Les pommes de terre se développent super bien. Il va falloir les buter parce que là elles commencent un peu à s'affaisser sur le sol. Pour générer de nouvelles récoltes, je vais mettre de la tonte tout autour du pied. Elles se plaisent super bien. Elles sont sorties de partout. J'ai l'impression que quasiment toutes les patates ont donné un plan. Donc ça c'est génial. Il n'y a pas vraiment de trous. On a aussi trouvé un système pour récolter l'eau de pluie. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est un grand pas vers une consommation moindre d'eau. Surtout que l'eau de pluie est meilleure pour les plantes. Les oignons qui étaient dans la jardinière étaient en place depuis longtemps dans ce pot. Il était largement temps de les implanter en pleine terre. J'ai donc dégagé une ligne, un rang. Et puis hop, on fait un trou avec le plantoir, on met l'oignon, on fait un trou, on met l'oignon. Et j'ai garni comme ça toutes l'arranger et il vient de pleuvoir donc c'est parfait. J'attends que les oignons se redressent, se développent, s'enracinent et à ce moment-là je paillerai pour que l'humidité reste vraiment dans le sol. Le basilic avait super bien germé, je l'avais semé et là il était temps de le diviser et j'en ai mis trois environ par godet. Là on a plein de pots de basilic qu'on va pouvoir implanter au pied des tomates, des courgettes voilà donc pour cet épisode du quotidien au potager, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré, aura diverti.